et ascendant cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette euh, ce petit portrait insolite. Si vous étiez une qualité, bon vous en avez plein, hein, euh, mais au milieu de toutes celles que vous avez, euh, euh, j'ai choisi le sens des affaires parce que malgré tout, euh, vous êtes euh, quelqu'un qui a un espèce de flair absolument euh, incroyable pour euh, trouver les, les bonnes affaires, les bons jobs, euh, et puis pour euh, avancer dans votre euh, carrière sans, euh, sans bousculer trop les autres. Bon, Enfin bon, vous les bousculer quand même un petit peu. Hein. Mais donc vous êtes bon euh, dans ce domaine. lunatique. Pourquoi? La lune est la planète maîtresse de votre signe donc automatiquement vos humeurs passent par des hauts et des bas, euh, c'est même... Euh, euh, la lune a un effet physiquement prouvé hein, sur nos comportements, sur les liquides, euh, aussi bien la mer, mais les, les liquides que nous avons à l'intérieur du corps et on en a beaucoup. Donc euh, vous avez des mouvements, d'humeur qui peuvent avoir une certaine amplitude. Bon, je dirais le bleu, la couleur de la mer, la couleur de, de l'eau, euh, et euh, on en revient à l'eau euh, primitive qui est euh, l'eau euh, dans laquelle baigne le bébé lors de la grossesse. Vous voyez, il y a une, une espèce de chaîne significative parce que le cancer représente le bébé et le petit enfant euh, de 0 à 7 ans. Donc euh, le côté océanique, euh, euh, le bleu de l'océan est une couleur qui vous correspond parfaitement. Si vous étiez un plat, alors là on s'est creusé la tête, hein, vraiment, on a cherché et j'ai suggéré euh, les pâtes. Euh, pourquoi les pâtes? Parce que finalement euh, c'est facile à faire, bon vous êtes gourmands et gourmets, hein, mais les pâtes, euh, comment dire, c'est un plat familial, hein, on se fait des spaghettis, Bon, c'est comme la pizza hein, aussi, c'est pareil, euh, c'est quelque chose qui se fait facilement, qui se mange facilement, qui euh, vous coupe bien la faim, or le cancer est souvent affamé. Si vous étiez un sport, eh bien, on ça me semble évident, un sport aquatique, hein, puisque euh, sport sur l'eau, on a vu que vous aimiez l'eau, euh, que vous aimiez euh, tout ce qui était en rapport hein, avec euh, le liquide amniotique finalement, et donc alors vous avez le choix, la planche à voile, le surf, euh, euh, le ski nautique, tout ce qui vous permet de dominer l'eau, la mer, euh, dans tous les sens du terme. On est tombé sur Bordeaux pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est une région, on va dire, où il y a beaucoup de propriétés familiales, il y a des vignobles qui sont euh, aussi des affaires familiales, et finalement euh, tout ce qui est familial vous concerne de très près, hein, puisque vous êtes le signe de la famille. Si vous étiez un chanteur, euh, bon je dirais plutôt une chanteuse euh, qui est du signe euh, du cancer, et qui a une immense famille, c'est euh, Mireille-Mathieu. Alors bon, peut-être si vous êtes très jeune, vous n'êtes pas euh, grand fan euh, de Mireille-Mathieu, mais sachez pourtant que c'est quelqu'un qui est euh, très représentatif du Cancer, puisqu'elle a une grande famille, qu'elle s'est occupée de tout le monde, de ses parents, de ses frères et sœurs. elle a dédié sa vie à la famille, et c'est souvent ce que fait le Cancer. Si vous étiez un acteur, donc on a choisi une actrice euh, euh, qui est très représentative du cancer physiquement, hein, c'est-à-dire Isabelle Adjani. Elle a euh, ce côté euh, visage rond, yeux bleus, elle a tout, elle coche toutes les cases hein, euh, du cancer euh, avec euh, un, un physique très lunaire, très doux, très rond, euh, euh, je ne dis pas qu'elle a un caractère très doux et très rond, mais c'est le côté uniquement euh, les apparences, euh, elle a les apparences du Cancer. Si vous étiez un mot, alors c'est pas compliqué, euh, là j'ai pas mis une heure à choisir, c'est le mot famille. Bien évidemment, vous êtes le signe le plus proche en général de sa famille, ou alors le plus éloigné parce que vous êtes fâché, parce que vous avez eu une enfance que vous n'avez pas aimée, ça arrive. Euh, mais en général, donc la famille est vraiment au centre de votre vie, celle que vous avez créée ou celle qui vous a vu grandir. Si vous étiez une marque, alors bien évidemment, on a cherché les marques familiales euh, et pendant très longtemps, une grande marque de distribution, Casino, a été une affaire familiale, mais il y en a bien d'autres euh, évidemment. Mais bon, euh, Casino, il y a une notion de nourriture, de gourmandise, etc., qui va euh, quand même assez bien avec le cancer. Je pense que euh, la généalogie pourrait vous intéresser, parce que euh, vous êtes le signe des origines comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, euh, il y a ce côté euh, avec l'eau, euh, le liquide, euh, les débuts de la vie, hein, et euh, bah, vous avez peut-être besoin de remonter plus loin pour certains d'entre vous, et de savoir d'où vous venez, mais dans le temps, hein, non pas euh, vos parents, mais euh, vos grands-parents, arrière-grands-parents, enfin bref, quelle est votre lignée? J'espère que cette euh, petite vidéo, ce petit portrait insolite hein, vous a plu. Euh, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne.